Bonjour, jeune étudiant. Je vais te parler des études sur nos magnifiques campus idéalement conçus pour travailler et t'aider à retrouver ton chemin dans la jungle de la vie. Le SOI, Service Orientation, Insertion et Entrepreneuriat. C'est une équipe dédiée, présente à tes côtés tout au long de tes études, pour t'aider à choisir la formation qui te correspond, pour t'aider à rebondir si tu souhaites changer de voie, même en cours d'année, ou même pour trouver un stage et décrocher ton premier emploi. Tu peux venir, toi, tout seul, ou même en groupe, pour travailler, consulter et emprunter la documentation mise à ta disposition au SOI. Une question précise, s'est installée dans le lobe droit de ton cerveau Tu peux prendre un rendez-vous pour échanger par téléphone ou au SOI avec un conseiller en orientation et insertion professionnelle. Il t'accompagnera pour construire ton parcours de formation personnalisé en fonction de ton projet professionnel. Tu es hésitant pour entamer des démarches de réorientation ou pour contacter des entreprises pour un stage Le SOI charpente des événements toute l'année pour te faciliter la tâche. Forum de la réorientation, semaine profil, pack insertion, plus de 200 professionnels travaillent avec le SOI et viennent sur les campus pour te rencontrer, toi, l'étudiant. Peut-être as-tu déjà l'âme du chef d'entreprise Sache qu'au soi, tu trouveras un accompagnement si tu veux monter ta boîte, ta start-up, ta PME, ta multinationale. Tu peux même avoir un statut d'étudiant-entrepreneur, le savais-tu? Mais rappelle-moi, où te reçois déjà ce soi? Un rue de la Borderie à Rennes. A bientôt, jeune étudiant!